Le roi de la scène musicale du Sénégal. Le roi du le roi de la le roi du le roi le roi du le roi le roi du le roi du katou kibar yi ngir ci dolel mali lolu le nekk na ab xexx danaka ci Le 18 c'est demain, je crois. Ouais, ils sont en train d'arriver là. Ok, chaque je te rappelle. Je te rappelle. Est là. Oh, ça va, ça va. Bon Ça va. Ça va bien. Ça va. Salut les gars. Ça va. Oui. Bien bien. Alors, devenir rapidement quoi encore après 10 ans. Un grand plaisir. Oui. Un grand plaisir j'ai envie de, de trouver mon public ici, bon, à Bamako. Et euh, non mais je suis très content, je suis venu avec le groupe. On est venu appuyer le salon, ce salon important, jouer pour notre public ici. Ah ben C'est ce qu'on voulait depuis des années. Merci de nous avoir invités. Voilà, J'invite tout le monde à venir. Euh, 1973, 2020, le répertoire il sera vidé. Bien sûr, vous savez, il y a des classiques, il y a des chansons, on ne peut pas ne pas les jouer. Parce qu'il faut revisiter le répertoire, je me souviens toujours du Palais de la Culture, quand, quand on est venu la première fois et que bon, déjà, on jouait des chansons comme Pitimi, comme Émigré, des, ch des chansons de l'époque. Mais on va revisiter le répertoire. D'accord. Le parrain de Sahaba. <rire> le salon de la Vita Youssou, parrain oui, ça nous concerne. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui, l'habitat c'est une chose très importante pour nos populations, pour chaque Africain. Et ça nous concerne, nous devons promouvoir l'habitat pour tous et pour tous les Maliens, pour tous les Africains. Sous quel signe placez-vous ce séjour, ce passage à Bamako Ah, bonne question. D'abord la musique. Ensuite, euh, je suis venu quand même, je salue la présence de l'ambassadeur du Sénégal. Je suis venu quand même dans un cadre aussi officiel, donc rencontrer les autorités, mais surtout participer et amplifier euh, ce salon. Et, euh, et après faire euh, rock'n'roll, on pourrait. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bienvenue il faut qu'il tonton à nous sommes Bien je te souhaite le bienvenu. Merci beaucoup. Que oh. je, je, me hein je te je aller se reposer. Il a besoin hey, de ça. Et on va se donner. C'est un c'est un bon débat, c'est un bon débat, c'est un bon débat, un bon débat, c'est un bon débat, c'est un un Bataille ngani yeumul fofu president boubacar president Ibrahim boubacar keita dans na yousou ndour ci palais de la République, ba noppi sargal ko commandeur de l'ordre national du mali bobule jotay yousou Karatiko, prestation buma andak tumani jabate ce singal buy wax ci mali andak lolu di wax bobule album sax dina kenn 2020 bi waye danaka nekh ancien ministre surtout Fils d'Afrique, du Sénégal et du Mali. Au nom de la ville du Mali, nous faisons le commandeur de l'Ordre national du Mali avec bonheur, mérite, yes, Salut, avègé. Adouma, le le Le féminin a bien compté. le ça. le Le féminin a le ça. Le qui m'a manqué dans le corps, c'est que artiste malien. Je suis un un Oh. Ça, va. ça va Ça va bien, bien, bien. il avec euh, la situation et tout. Oui, bon. Mm -hmm. Il, a fallu, il, fatigué, il y a pas de mots, venir c'est bien. Il ouais. paraît que. Euh, ah. Non, ça bouge. Ouais, ça bouge. Il fait bien, bouger, ça, il ça fait bouger, maman. Il Donc. fait bouger. Ouais, ouais. ouais. Et surtout qu'on a besoin de ça quoi, actuellement pour que les, les jeunes là.. Il faut que vous parliez entre hein, vous. Ouais, parce que la situation est difficile. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, et bienvenue d'abord au Mali. Merci, <rire> merci beaucoup, merci je beaucoup. Je suis très très content de vous rencontrer. Merci beaucoup. Euh, c'est la, euh, la première fois. c'est la vous première fois. Vous êtes déjà fois. venu à Dakar Oui, bon, ouais. Une seule fois pour un festival. Ah oui Mais c'était en 2015. Hein? 2015, ça fait. 2015, 2015 oui. Vrai. Vrai. 2015. Mm -hmm. Ouais, ça va Super, super. En tout cas, je suis très très très content de pouvoir partager la scène avec vous. Merci, merci. Euh, et, euh, Vraiment, moi, je, je pense qu'aujourd'hui, la musique euh, doit être devant oui. par rapport à la situation que nous vivons et tout. La oui. musique doit, doit être devant et vraiment, on compte beaucoup sur vous. Hein? On ne va pas baisser le bras quand même. Ah non, du tout. toujours à bosser. Oui, oui, oui, ah. tout à fait. <rire> tout à fait. Ouais, si, euh, Voici au exemple. Vous avez fait combien d'albums déjà? Bon, moi j'ai fait trois albums. Ah oui? Euh, oui? Voilà Le prochain qui se prépare bientôt. Ouais, a... C'est attendu à hein, y passer. C'est très bien attendu. Vous avez entendu là Oui. Attention. Mon moi, les fans, ils attendent tellement mon nouveau album. Moi je reste à Dakar, on me rend compte de tout ce que vous faites. On aimerait la la dans, dans le long album aussi. Non, mais fais-moi écouter, vous savez la musique. On n'en discute pas, c'est la musique même qui parle. Oui. C'est la musique vrai. même qui doit me parler. C'est vrai, c'est vrai. on voit quelque chose, ça me parle, je réagis. Il n'y a pas de problème. C'est mon manager qui est tôt, là <rire> est qui a souffert. On va essayer de cuisiner quelque chose. Il a vu moi lui. On va essayer de cuisiner quelque chose dans les oui. studios. Oui. On va mettre des panaches. Tu sais, voilà, des et après je, je réagis. Voilà. voilà. Je réagis tout de suite. Ok, les Gladias, vous avez entendu voilà. voilà. On a invité notre tonton dans l'album. Voilà. Ah, oui. ah, Si je le veux bien, il n'y a pas de souci. On va gérer ensemble. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Et puis les gladiateurs sont prêts. Ouais. Depuis 19 ans, les gladiateurs vont prendre la route. Monsieur Bela, comment vous avez parlé Venez, venez, venez, venez, casser le stade. Oui. Ah bon <rire> Ils vont casser, ils vont casser. Oh bien. Non, il sera non, sera non, vraiment, je suis très, très fier de vous. Merci, merci. Très, très, très fier de vous parce que vous savez quand on porte quelque chose, on fait partie des gens qui portent. Hein Vraiment. Quelque chose, on se retourne toujours. Quand on ne voit pas plusieurs que nous là qui est prêt à porter là, on s'inquiète. Mais là, on ne s'inquiète pas. Derrière la relève est là. Oui, c'est ça. La relève est là, c'est vraiment. Et ça, ça nous. ça nous. ça nous booste d'ailleurs. Oui, merci, merci pour moi, c'est gentil. Ça va, il n'y a pas d'histoire là. Ça ne faites pas d'histoire en disant. Ce n'est pas les histoires. Non. Entre vous. Non. Qu'est-ce qui se passe avec l'équipe de Sylvie <rire> c'est en fait, en fait, bon, mon, mon fils, c'est mon frère. Ouais, c'est mon, mon petit frère, c'est mon frère. Ouais. Et c'est la même famille. Ouais. Non, il n'y a rien parce que chacun a pris son carré chou à côté. Oui, lui, lui oui. il fait ses trucs à côté, moi, je fais mon truc à côté. Parce que lui, il est dans l'afro, mandingue. Euh, il, il fait des trucs de mmh. Moi, je suis rappeur des bases mmh. Donc, c'est pas pareil, quoi actuellement là, chacun est occupé dans son coin non, non, il n'y a rien ce ah, non c'est pas bien non c'est lui qui, s'est montré en de descend okay. Et non, mais on a on dit Ce pas aujourd'hui qu'on s'est connu On, pour lui. A, on a fait, fait beaucoup ça. de choses ensemble On a oui. fait deux albums ensemble oui. et, et voilà Donc, et puis, euh, oui. le mois est venu donc Il y là, il faut que Non, mais, mais c'est bien, c'est ça, ça pour La musique grand, même, c'est ça sa pour faire des choses mais Voilà J'espère qu'il n'y a pas d'histoire Non, je vais lui poser la question <rire> Il y a des histoires, je te rappelle. <rire> Je vous concentre à Dakar. Entends. Euh... De... Non non non je veux pas dire ça. Ñuna dété télévision ba. Déf ko l'invité du journal télévisé de 20h. La télévision nationale du Mali ngir mo wax ci lu jëm. Ci walu jamm ak karangé. Youssou Ndour jot fa yëkëti ay Dans les titres, nous recevons ce soir comme invité Youssou Ndour qui est à Bamako pour le Saba, le salon de l'habitat de Bamako. Re Bonsoir Youssou Ndour. Bonsoir. Bonsoir. Et euh, le séjour Bamako. Comment ça se passe Mais, euh, Très bien. D'abord, je tiens à remercier vraiment les autorités, les gens, cet accueil chaleureux euh, depuis qu'on est arrivé. Et puis, ça se passe très, très bien. Je retrouve mes coins dans, dans, dans Bamako. Alors, on a beaucoup parlé de paix et de sécurité dans ce journal et nous savons que vous êtes un homme de paix. Vous luttez pour la paix et la sécurité en Afrique et vous savez, le Sahel est confronté aujourd'hui à un problème de sécurité. La première question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce que cela représente pour vous d'être au Mali, un pays qui a besoin de sécurité et de paix aujourd'hui D'abord, c'est euh, toute ma solidarité. Je suis venu au Mali aussi pour euh, témoigner de toute ma solidarité et mon affection pour ce pays frère, qui est quand même un pays, on se rappelle de, de l'Empire du Mali, la Fédération, donc c'est deux États, mais c'est le même peuple. Et venir aussi pour dire que le Mali, c'est un pays qui a besoin, aujourd'hui, que les gens se parlent. Et ça, c'est très important, surtout pour les jeunes. Et refuser aussi qu'on l'isole parce que euh, il faut que les gens viennent visiter Bamako, il faut que les gens se parlent pour ne pas être isolé, moi je le refuse complètement. Donc c'est un sentiment de solidarité et d'affection qui, qui m'amène aussi au Mali en dehors des concerts et du salon de l'habitat. D'accord, vous serez en concert ce vendredi, vous serez sur scène. Certainement c'est pour chanter paix et sécurité. Oui, je serai en concert ce vendredi. D'abord, demain on a la soirée de gala en marche du salon de l'habitat. Et Je serai avec Dr Keb et Iba Wan qui vont faire les premières parties, donc c'est vraiment aussi encourager les, les, comme on les appelle les FAMAS, les femmes des militaires, euh, donc la paix, donc tout ça tourne autour de la paix, mais avec la musique aussi avec euh, des messages et avec une grande participation aussi des deux peuples du Mali et du Sénégal. Alors, vous êtes ambassadeur du Sahaba, le salon de l'habitat de Bamako, sixième édition. C'est pour passer quel message à travers cet événement Mais on a besoin de parler d'habitat. Les Africains ont besoin de, de toi les Africains doivent avoir la possibilité d'avoir un toit surtout les important. jeunes couples surtout c'est très important Mais modeler à, à la dimension de, de, de la voix de la personne mais c'est très important je trouve que ce salon il est très important au delà du Mali il faut que les gens parlent d'habitat et je remercie le ministre Harbi qui m'a fait l'honneur de me parrainer et euh, Apim aussi qui est en collaboration avec RASCOM qui organise ce salon. Donc je suis venu en marge du salon, il y a les concerts et il y a les messages pour les jeunes aussi. Alors euh, que vous inspire la musique malienne La musique malienne, malienne c'est la source, c'est la source de la musique africaine. Ouais. C'est la source même au-delà de l'Afrique. Euh, euh, on voit beaucoup de styles de musique euh, qu'on écoute, même qui, qui nous viennent d'ailleurs. On sent que ces musiques-là viennent d'ici. Le Mali, c'est la source de la musique. Et le Mali aime beaucoup Dour. Merci bien Dour, et nous vous accompagnons avec Hello, une de vos dernières productions. Musique. Voilà, suite. al bon, bon, bon, bon. calme le eh doucement doucement eh L'armée nationale du Mali, le chef de amal le de le chef de mission intégrée des Nations Unies, chef de mission intégrée des Nations Unies, le chef de mission intégrée des Nations Unies, le chef de c'est la gueule de on va